Eh hey, écoute-moi les petits loups, j'ai Faire que vous avez en vidéo. vous allez voir l'incroyable le magnifique Krag alors Krag c'est un perso qui est assez sous côté, mais c'est un perso hyper hyper hyper intéressant c'est tout simplement le prince des golds. alors le prince, le roi des golds, c'est qui si c'est le prince bah c'est Galewix évidemment même si c'est prince Galewix Galewix c'est le perso qui fait le plus de pièces mais il y a un deuxième perso qui fait beaucoup de pièces maintenant dans la méta alors Krag faisait déjà des pièces mais bon c'était juste le petit up en plus finalement là maintenant avec son buddy on peut vraiment faire des tours totalement dingues et euh... Et puis voilà, il y a des, évidemment des, des, des combinaisons, euh, comment dire, de, des combinaisons de, de, de cartes, mais des compos surtout qui fonctionnent bien avec Krag, d'autres moins. Voilà, j'en parle dans la vidéo, je pense que c'est vraiment une bonne vidéo pour progresser, pour comprendre un petit peu mieux le personnage, qui je trouve est pas tant joué que ça, alors que vraiment il y a un truc à faire. Alors c'est pas un perso qui est délicieux, enfin, comment dire, c'est pas un perso méga fort, j'ai craché, vous l'avez pas vu, qui est méga fort. Mais il a vraiment, voilà, quand même de l'intérêt dans certaines situations. Et puis, on n'a pas toujours des persos pétés quand on nous euh, propose finalement les deux ou les quatre persos. Bref, je pense que cette vidéo va vous intéresser, va vous faire sourire et vous faire progresser. Bon visionnage. Initialise votre pouvoir héroïque. Ça fait du mana. Ambassadeur Faela. C'est pas incroyable. C'est un peu cher. Mutanus. C'est rigolo. Dans les mechas, c'est un peu moins fort. Et lui il est trop bizarre. Lui il est trop trop trop bizarre. Je crois que je vais prendre le crag. Et je crois que je suis pas content. <rire> je suis pas sûr, mais je crois que je suis pas content. Va prendre le crag quand même. Ah là c'est des, des bons trashs hein. Quelle est votre stratégie cette fois, partenaire des bons trash toss quoi. Euh... Ouais, j'ai joué un serviteur Bob. Qui était important a priori. En général, on le fait sur les self gold. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on va devoir payer pour avoir lui. Donc en fait, ça revient au même, quoi. Tu payes pour initialiser ton mana. En fait, ça, j'imagine qu'il faut le faire quand c'est gratos, quoi. Mais comment tu veux gagner les combats avec un personnage comme ça Pour moi, pourquoi ils l'ont mis à 5 mana, en fait Hyper extrême. Hein. Salut Flavino del C'est gentil, merci, toi aussi. Ah, Tchak il reste à Bernouin, c'est chiant. Chiantos, 16, on y est, on y est, on voit le bout du tunnel à moins qu'il up mais s'il a une pièce, il va rester on est dans la mouise dans la mouisasse Bon, 14 le pouvoir. Cher, hein Encore un peu cher. Avant, ce qui était rigolo, c'est qu'on avait le pouvoir. On avait le buddy avant de faire le pouvoir. Maintenant, euh, ça va être un peu l'inverse, entre guillemets. Ouais un peu bizarre là je crois que j'ai un play i have a play de jouer des prochain tour j'achète ça avec un autre dragon évidemment et et en fait, la stat de lui, je le mettrai sur le dragon. Comme ça, il prendra un PV de plus par tour. C'est incroyable comme play. <rire> C'est dévastateur. No dragoon, après il y a double grouillant C'est plus 3, plus 3, plus 2, plus 2 Pas si mal hein. Let's go en hein, vrai Avec lui Et on gèle Ouais bon pis pour les dragons hein. Désolé man, mais bon. Tu viens, t'es tout seul là. Les tavernes 2. Il a payé des millions de mana pour avoir ça. Bah, je devrais gagner quand même, même si mon board il fait de la peine. Dépend quel buddy il a eu. Il a eu deux buddies. Ouais, quand même. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention! Oh, euh. Nice! Ok, nice! 2-6 nice. deux. Deux quand même! Oh, ouais, sérieux, ça vite! Non! Non! J'aurais pu perdre quoi! J'aurais été honteux! 8 mana! Ça descend, ça descend! Ah, j'ai envie de prendre ça aussi! On peut pas tout acheter, mais. Oh, C'est ça quand même. Après on peut rester dans la taverne. Ah ça me paraît pas ouf. Jusqu'à un moment je vais me faire taper quoi. En termes de pièces ça se met tellement pas tellement pas bien d'acheter ça. Enfin mon stock de serviteurs con euh, ok salut Frouniste salut Fiche première fois que je t'écoute d'habitude je te regarde au travail et sans le son bah profite bien alors ou bon courage <rire> Ouais là par contre on devrait perdre le combat surtout contre, contre chaque attention cette 4-6 elle nous bute Oh il a pas des.. En fait je fais de la value sur plein de plein de mes cartes Plein de Plein de mes cartes Ça va rien dire ce que je dis <rire> Sur plusieurs de mes cartes pardon Ok Bah ça va, ça va super. Salut Drago comment ça va Hello hello Ça tient ça tient Oh, oh. là je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de up en fait Ça, je crois. Voyons si vous parvenez à rester en tête. Mike Abbott, le nom de l'acteur. Il fait les nanars Mike Abbott. Il touchait environ 600 dollars par film pour une semaine, de une semaine de tournage. Le film, il, il durait Il avait besoin que d'une semaine pour faire le film. Ah <rire> magique ça. 600 dollars par film pour une semaine de tournage. C'est presque comme un streamer. Bah en vrai, moi j'aimerais bien gagner 600 dollars par, euh, par euh, semaine de stream. Ce serait cool en vrai. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Faux oh, mental hum. Pile poil ce que vous recherchiez, zone d'expression. Pas mal, hein! Pas mal, c'est pas évident ce tour, mais pas mal, pas mal, je crois. Comme ça, je peux up tranquillement derrière. C'était ça l'idée en fait, c'était d'être très fort tout de suite. En vrai, en jour de tournage, des fois, c'est pas tant que ça. Genre, Alexandre Astier disait que pour le film Calanote, il y avait eu que genre 30 journées de tournage. Ok. Ok, ok. Il y a une interview de lui sur Nanarland. Le mec a tout fait dans sa ville et passé de videur de boîte de nuit à Hong Kong à méchant de film. Ouais, mais en vrai, il est connu, tu vois. Le gars, il est content, il est acteur et tout. Il vit, il vit sa meilleure vie. Euh, ok. Bon, c'est pas mal ça. C'est juste ça compote pas avec ça. Ça, c'est bien, par contre. Pas obligé de up, mais. Je crois qu'on va up ça c'est un peu fifou de up mais après je peux peut-être virer euh, le pachemar hein. non pachemar c'est trop cool je crois que j'ai envie de prendre le up ça j'aime trop ouais, j'aime bien ça quand même rare aujourd'hui que des acteurs fassent plus de 30 jours de tournage sur un film sauf tête d'affiche acteur centre ok ok je pas je suis pas acteur moi on va demander à kun combien de tournage il a eu pour euh, tourner euh... Euh, comment ça s'appelait Dim dimension c'est ça Dim non c'est quoi le, le film de kun c'est dimension non ah, je sais plus je vais regarder sur les internet film Dimension, je crois que c'est dimension. Non. C'est euh, en loser. Je vais taper film dimension loser. Non. Pas ah, la nouvelle dimension, non. <rire> J'arrive pas à le retrouver. C'est ça, c'est dimension. Hein. Je sais plus. Donc, bref, elle film incroyable d'ailleurs. Est-ce que tu penses que BG est facile à prendre en main pour quelqu'un qui a jamais joué Oui oui. Le jeu est assez facile à comprendre. Bon on va on va se faire taper mais en vrai on a on a pas mal fil de notre ami. The ne fuis pas votre ami On oh, prend cherose quand même. Là j'avoue qu'on a pris cher. Est-ce que tout se passe bien Je vais rester sur mort vivant, ça c'est bien. Ça c'est bien. Je c'est de la seconde mort. Allez-y, engagez une de ces retours. Ne plaisait pas non plus. Tenez. Théotard est pas mal, mais je pense pas que ça rentre dans la compo. Je pense qu'on va vraiment jouer en mode. Ah, nice. Ah, Anub en vrai. On va tout acheter. Ah, Anub c'est peut-être un peu tard. Ouais c'est fort là quand même ce qu'on a. Le palfran en T5 tu trouves pas ça élevé Non c'est gros en stat. Non oh, non ça me choque pas, je trouve que c'est une vraie une très, très bonne carte. Et une carte de stat hein. Ouais j'aime bien mon board parce que j'ai en même temps pas mal d'attaques et il y a ce côté recousu qui, qui compote bien. Ah dommage ça. Pas très grave. Personne connaît le film de Kun Benoît Cornet. Benoît Cornet, Dimension. Si c'est Dimension, je suis pratiquement sûr. Le montage du film Dimension, ouais. Benoît Cornet, ouais. <rire> voilà. Ok. On veut une mounted. Franchement, c'est une super carte, mais c'est même pas ce qu'on veut. Ça, par contre, on veut, non Ça aussi, c'est fort, hein Bah, en fait, faut choisir, quoi. Ça, ça peut virer. Je sais pas. On a vraiment envie de donner. Après c'est pas si mal juste pour un tour. En termes de pièces, ça coûte un peu cher quoi. Ouais, mais je crois que c'est pas mal en vrai. Je sais pas. Ça va juste booster ça, ça, Pff, même pas. Laisse tomber hein. Relon, hein. François Rollon, hein. euh... C'est de la seconde main. J'aime cette texture. Très texturée. Ouais, Dimension, c'est un sacré film. Mais vous n'arriverez pas, normalement, à le choper. À moins que vous habitez en Lozère. <rire> Et que... Les films sont encore vendus dans votre bureau de presse Votre tabac tabac presse là quand Le problème c'est qu'on a un board qui est très fort mais on a un board qui est déjà fait C'est à dire qu'en fait on n'a pas de scaling Donc en fait on veut que la game s'accélère vite là Ce qui va être le cas hein. Mais là on veut que la finale se joue dans deux combats quoi Si, le, le, le, le scaling que l'on a, c'est le recousu. Et encore... Euh... Ouais, si. Continuez sur votre lancée. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. J'ai pas non Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. envie de me faire écraser sur un tourbilol. Pas mal ça, mais. Là je veux triple up up. Hein. Ça c'est pas mal aussi. Mais... En vrai, ça c'est gros hein, Colosse. L'achète. Ah Colosse, c'est ch... Merci à pour le prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci infiniment. Oh ça me plaît, hein. je pense qu'on va faire 4, mais je pense pas qu'on va faire 1 euh, ou 2. De voilà, il n'y a pas ce petit.. Euh... Sachant que le pouvoir est continu. Hein. Le pouvoir est continu. Donc en fait, on peut faire beaucoup beaucoup de mana. Le problème c'est qu'on n'a pas un... une compo qui fonctionne avec la mana. Alors c'est toujours bien drôle d'avoir des pièces pour roll. Mais là, c'est pas comme si on jouait euh, un truc où il fallait euh, acheter plein de serviteurs. Genre Calegos, genre euh, Magmaloc. Vous voyez LM, etc. Donc, euh, pourquoi pas Mais, voilà, je suis un peu embêté par euh, le fait que notre seule amélioration passe par les triples, quoi. Bon, c'est mieux que rien à voir, hein. Il a un board fort lui quand même. Oh sérieux C'est dégueulasse ce hit Ça oh, au monde des tonnes hein. oh Mon dieu Mon dieu Marty Au oh, monde des tonnes Oh mais sérieux Il y a pas de value Boum Ah y a un mini scaling des chevaliers mais c'est trop léger, enfin ça Enfin ouais... Quoique il a tapé il est pas mort. <rire> Le boy il va nous piquer hein, ah quoique. En vrai il faudrait arriver à tuer l'extrême droite. Vamos. Et que lui, et qu'il n'y ait pas de l'Iroil. Colosse meilleur que l'abomination Bah l'abomination elle a des points de vie hein. J'aime bien son côté euh, compote compote là Top 3 let's go Je le prends quand même Je le ça, Moi, ça va faire de prends ça fais un rôle et je reste comme ça prochain tour je clique je pense que je passe là prochain tour j'ai plein de mana Ce qui me fume c'est que tu sais tout jouer je sais pas tout jouer euh... Les, les compos APM, j'ai un peu de mal. Je suis un peu lent, moi, comme, comme type. J'aime bien réfléchir et dès qu'il y a un peu d'APM, en général, je suis pas ultra à l'aise. Alors après, euh, quand il n'y a qu'une compo APM dans la méta ou en fonction, je peux... En général, j'arrive à faire des beaux trucs. Mais si, mon, mon problème, c'est peut-être les compos APM, quand même. Après, la théorie, ben voilà, je joue beaucoup et j'essaye de jouer de manière réfléchie. Donc forcément, je connais à peu près toutes les compos. Parfois, je peux piquer une compo au-dessus d'une autre Enfin, forcément sans avoir raison Alors, typiquement euh, piquer une compo parce que je la préfère et même si je devrais jouer une autre mais typiquement peut-être cette gamme là on peut peut-être essayer de partir plutôt sur une stratégie avec Calegos. une stratégie où on va avoir besoin de pièces et qui fonctionne avec les pièces mais euh, en même temps euh... pas sûr quoi c'est vraiment si on est tatillon et on essaye de chercher entre guillemets l'erreur ça pourrait être ça mais je suis même pas sûr parce que j'ai quand même l'impression que ma compo elle est cool et que Calégos ça prend du temps quand même et c'est un jeu d'adaptation donc même si t'as beaucoup de théories si t'es fatigué typiquement parfois il y a des journées où en fait c'est un jeu où l'automatisme ne, ne te carie pas contrairement à un jeu de cartes Typiquement Hearthstone, Marvel Snap Magic et n'importe quel autre jeu de cartes. Si t'es fatigué, t'es pas bien, t'as mal au ventre et tout et que tu joues, tu vas quand même à peu près tendre. En fait, tu vas plus... Attendez, je vous explique après.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 je suis vraiment avec, avec 40 pièces je suis arrivé à rien tripler sérieux c'est ouf en vrai c'est trop ouf ne pas non plus. Tenez, voilà une pièce le je suis à rien tripler quoi. c'est incroyable Je sais plus ce que j'allais dire. Euh... Ouais, je m'adapte pas mal, mais tu vois, c'est un truc où, si t'es fatigué dans un jeu de cartes traditionnel, t'es très fatigué, hein. vraiment, t'es pas bien et tout, tu vas plus être proche de ton gameplay optimal que du gameplay dégueulasse. Tu ne pas... joueras pas très bien, mais tu seras quand même... Tu... tu seras plus proche de ton gameplay A que de ton gameplay Z, en gros. Dans un jeu comme ça, si, si tu joues par automatisme et que tu es fatigué, bah, tu seras plus proche du niveau euh, médiocre Que du niveau très bon Et ça c'est la grosse différence Et c'est vraiment Parce que l'adaptation Ça a presque plus de valeur Dans ce jeu euh, Que dans euh... On va pas mourir je pense Quoi que, quoi que... Ah si hein Ici. Non, je suis large. Euh, ouais, ça a plus de valeur que le. Que, on va dire ta théorie, quoi. Même s'il faut de la théorie. Indéniablement. Ouais, ça se passe, ça se passe, mais. Un peu chaud. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement incroyable hein. là j'en ai vu 116 Bah écoutez, euh, je sais pas combien de pièces j'ai dépensé. J'avais combien J'avais 10. J'ai fait euh, 11, 12, 22, 30. J'ai fait combien de rolls J'ai fait 35 rolls, un truc comme ça. Je crois que j'ai fait 35 rolls, j'ai eu 0 fois de trucs. Enfin, 35 rolls le tour d'avant, là j'en ai refait. Ah, je sais pas si c'est... C'est pas vraiment une manque de luck. Hein. En vrai, c'est assez, c'est pas standard, mais c'est pas une méga manque de luck. C'est un peu manque de chance, mais pas méga manque de chance. Parce qu'il ne reste pas beaucoup d'itérations. Mais j'avoue que ça pique quand même, hein. ça fait pas du bien hein. J'avoue que ça fait pas du bien parce que On passe les tours et on n'arrive pas à améliorer quoi Après vous allez me dire lui non plus il arrive pas à améliorer hein. Mais... Même des bois j'en ai même pas trouvé encore si je trouve un bois. Franchement je suis presque content de trouver un bois. C'est ça qui est, qui est fou Bon Faudra arriver à choper le 18-20 sinon on est mal Allez, on le chope maintenant. On le chope maintenant, on gagne. Ah, sérieux, on le chope maintenant, on gagne. No joke, hein, je rigole pas là, les gars. Bah ouais, mais on le chope pas. Ah, mais c'est trop tard. Ah, c'est pas mal ça, mais c'est trop tard. Ah, trop dommage. Ouais, j'ai fait 50 gold plus sans rien toucher. Je jouais pas beaucoup de cartes après. Hein. Contre ce genre de compo, euh... il... Ouais, le, le triple aurait sûrement fait gagner. Je pense vraiment qu'un triple aurait fait gagner. Le triple de ça. Bah après, lui, il en avait trois, donc il en restait peut-être pas dans le paquet. Hein. Ouais, peut-être qu'il en restait pas dans le paquet. Hein. Si, il devait en rester un ou deux. Mais tu vois, un ou deux, c'est la boule noire, quoi. Euh, sauf que là, c'est une boule magique, mais. <rire> mais en gros, il y en a, tel, il y en a tellement peu que c'est compliqué de l'avoir. Je sais pas c'est quoi la proba, mais franchement, c'est possible que ce soit un sur 50 ou un truc comme ça. Bon, en tout cas, on est content. Troisième avec Krag, c'est pas mal. Hein. Mais vous voyez, on... l'idée, c'est qu'à un moment, on fait... En fait, quand il y a la deuxième vague des Buddies qui arrivent, là, on a tellement de pièces que on se dit, « Ah Je pense que Krag... » Et voyez, on en déduit, en analysant notre game, les compos avec lesquels Krag peut être fort, en tout cas avec le Buddy. C'est-à-dire, Kalegos, Élémentaire, Murloc, toutes les compos qui s'améliorent par l'achat, plus que par la recherche. Parce que par définition la recherche ce sont des pièces perdues. Donc euh, là on était dans une compo de recherche. Typiquement ça marche pas avec mort-vivant, ça marche pas je pense avec bête, ça marche pas avec euh, mecha, enfin voilà tout ça. Mais on a quand même fait 3 et notre compo était correct, hein, clairement.